Comme Harry Potter sur le quai 9 3 je suis toujours à l'heure, mais j'ai connu le retard. Je fais ce qu'il a douleur, t'as subi les regards, et j'entends tout, jongler entre mensonges, et vérité, triant présent et passé. Est-ce que la suite, tu la connais J'ai connu des tas de manières ceux que j'ai laissés derrière. Chaque jour les mêmes prières, mélancoliques mais fiers. J'ai connu des tas de folies, mais surtout des insomnies. J'ai brisé trop d'interdits, j'apprends de ma mélancolie. Dans la vie je crois que je suis en pilote automatique, j'évite les emmerdes, la critique, le trafic, l'arctique. Pas comme le Titanic, non. Tous les jours. J'avance à vue d'oeil, certes J'essaye d'éviter les écueils de l'orgueil, ouais Est-ce que la suite tu la connais J'ai connu des tas de manières Ceux que j'ai laissé derrière sont chaque jour les mêmes prières Mélancoliques mais j'ai connu des tas de folies Mais surtout des insomnies J'ai brisé trop d'interdits J'apprends ma mélancolie J'arpente les rues du côté du trottoir Qui me semble le bon Personne ne veut aller à l'abattoir Ni finir sous un pont J'affronte trop de gens du regard Mais sont-ils les bons Je donne à des gens de faux espoirs Mais quelle est leur condition Et leur conviction Si tu cherches un sens à tout ça Dis-toi juste qu'il n'y en a pas La vie sera plus facile pour toi t'arrêteras de compter les mois Et la suite, tu la connais J'ai connu des tas de Manière, ceux que j'ai laissé derrière sont chaque jour les mêmes prières, Mélancoliques mais fières J'ai connu des tas de folies, mais surtout des insomnies. J'ai brisé trop d'interdits, j'apprends ma mélancolie. J'ai connu des tas de manières, ceux que j'ai laissé derrière Sont chaque jour les mêmes prières, Mélancoliques mais fières J'ai connu des tas de folies, mais surtout des insomnies. J'ai brisé trop d'interdits, j'apprends ma mélancolie. J'apprends ma mélancolie. J'apprends ma mélancolie. J'apprends ma mélancolie. J'apprends ma mélancolie. Je crois bien que la mort ne mourra pas vivant, ni toi ni moi ni le suivant. On vit cette vie en noir et blanc, on croit les couleurs, on fait semblant. J'attends que le réveil sonne. J'attends de trouver la bain T'attends la sortie de l'album. Et la fin on la connaît J'ai connu des tas de manières Ceux que j'ai laissé derrière Sans Chaque jour les mêmes prières Mélancoliques mais fiers J'ai connu des tas de folies Mais surtout des insomnies J'ai brisé trop d'interdits J'apprends ma mélancolie